No. Dans cet épisode, le numéro 11 Bito devra faire face à une mutinerie, fomenté par le numéro 7 Flantier, et le numéro 9 la bouteille, le brave numéro 11 Bito et son accolite, le numéro IS Tori Black, parviendront, s'ils ayer la situation Bien le bien, bonsoir euh, mesdames et messieurs On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un champ Zedang Il n'y a que moi et le numéro 10 qui se trouve euh, normalement à ma droite Normalement je fais un petit truc comme ça vous le voyez Salut on les Ken À gauche Bon excusez moi donc c'est à gauche je ai pas la droite, et ça gauche Et euh, donc on a qui pour nous supporter Nous avons bien évidemment le numéro 7 Sbobby Acclamation pour Sbobby Sergent Plantier <rire> Voilà, et suivi de notre très cher et tendre numéro 9, Jazlol. Applaudissements pour numéro 9, Tiens Sergent la bouteille, bonsoir. Voilà, le but étant de survivre, on a envie de survivre quoi, mais bon. En, en tout cas, cas, si on y arrive, on vous, on vous paye tous un McDo à tous nos petits abonnés. Allez, bonne vidéo à vous, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire, partager, bon la vidéo la vidéo la vidéo bonne vidéo à vous, bisous. Le mec, c'est ce qu'il veut dans la vie. Encore faut la gagner eh, C'est parti, eh, on n'est pas là pour se brûler les couilles. Ok, euh, Fissou, s'il te plaît, fais tout en sorte pour qu'on arrive. Eh, vous venez à l'est, est-ce que vous me suivez le gars caralho? Moi je te suis, je te rends visu, je te rends visu. Je te m'en bise je vais vers le chantier du carré Ah d'accord, j'arrive à la contrôle, j'arrive à tout et je comprends Ah moi je veux pas de truelle, moi je veux que de pelle. Paris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 je vous dirai pas mais vas-y il y a le gaz <rire> enculé de tes mains j'ai même pas tiré mais bien sûr t'as tiré vas-y on se barre bah vais vraiment vous buter parce que vous commencez à me soulever, à m'accuser tu montes ou on te laisse Eh, hey, je suis un archer donc parle sur un autre ton tu montes ou on te laisse bim une flèche on <rire> allez salut viens on se barre on a pas besoin d'eux pour gagner fils ou de voilà, vas-y à... mais venez les mecs t'es des cons. vas-y viens, viens viens tu non, viens viens viens viens non mais con on, on s'en va avec Flantier on part à pied, bon. on pourrait faire la marche à pied. C'est bien, on va gagner. Mais <rire> pas la prochaine fois qu qu'on stream si, si c'est pour faire, faire des cons comme sûr, ça, parce qu'on qu veut faire, faire une vidéo. Oh le colis Pas grave Flantier, nous sommes des hommes ou nous sommes des hommes Nous on n'a pas peur nous. Exactement Flantier. T'as du scotch Flantier pour moi ou pas le Vialgues Tu peux revenir, Bito On a fini le de coup <rire> des alors bah, là. Non, <rire> non, non c'est moi. Bon. <rire> non, mais vas-y, vas-y, il faut les balades, viens les buts Viens les buts. Flantier, est-ce que tu es prêt? Très oh, bien, vous approchez pas de Flantier et moi, sinon on va vous régler votre compte. Non. Oh, les tables de basse. Vas-y, on refait plus ça. Oh, t'es prêt? Et ça nous tire est... dessus. Et... À gauche, y'a la caisse là. Moi, Allez, vas-y, tiens, prends-le. Vous... vous approchez pas de Flantier et moi, sinon on vous fume. Ouais. Flantier dealer. On va les fumer. Et nous, on va gagner sans vous. J'ai le <rire> snipe, Thibaut. Bah, vas-y, bah, m'aide-toi, toi, mon gars. Je suis trop loin. Ah, oh, ouais. Le snipe vite fait, non, c'est moi, moi qui, qui fais la vidéo, mais je m'en bats les couilles. On s'en fout, vous êtes nuls tous les deux avec, mais vous vous, vous êtes dans les buts, on récupère le snipe, nous on court, nous on est dans voilà. la zone tranquillement là, hein, pépère, Donc, on, est, on est au bon endroit, Mathieu. Hein. Moi je vous préviens, hein, vous approchez pas de flantier, moi sinon vous fume, hein. vous êtes prévenus. On n'a pas peur, ils ont pas peur, flantier, <rire> ils ont pas peur, ils connaissent pas. Alors, celui on en fait qui j'ai le moins peur, c'est flantier, hein. ouais, faut que je bute plutôt. Ah ils sont là Je me mets on me met des packs là quoi vite fait Bon, euh, Sniper tu me les fumes Oh ils sont là haut Mais, mais non mais je vais on pas les tuer oh Mais justement mais venez Mais trois toi ils vont te pardonner mon gars Mais je m'en bats des couilles Venez bon. Arrête de leur tirer dessus Fissou t'es sérieux Vous êtes sérieux les gars Je reçois une balle Oh les gars, va, les gars, il en se reste que 10, une. on peut gagner, on peut gagner. Bah il paye le McDo à tout le spectre, il a dit. Ah, oh, moi je le renvoie encore, moi je le renvoie encore. Bah mais ok, mais on le renvoie. C'est ta qu'il Vas-y, passe le snipe, passe toi. le snipe. C'est là, côté de toi. Fais, Fais gaffe, ça va péter. Vas-y, flandier, flandier, on fait l'attaque sur le bris. Oui. Oh là là Fais gaffe à toi Fais gaffe à toi quand même battu Ah je suis mort Qu'est-ce que t'as Qu'est-ce que t'as maintenant Fissou suis mort Vas-y vas-y Thibaut on s'allie, on s'allie là par contre Vas-y on s'allie Vas-y on s'allie Vas-y j'arrive Eh t'es vraiment une pute je Non mais non pour gagner Il est T'es une pute pas mec bah ah, vas-y on s'allie flancier, sérieux. Ça. Tu vas gagner tout seul flancier, si tu t'allies avec lui t'es mort. Oui, tu le prends à votre avis, tu vas chanque, as Tu vois, je sens que t'as pas bougé de direction, tu me regardes. Mais non, je, non, je regarde derrière, je regarde si les ennemis en en arrivent. Ouais, ouais, ouais, C'est lui qui t'a buté Ouais. Il, il, il, il t'a buté, il a osé te buter Ouais. Par bah, bah, contre fais gaffe, t'es dans le gaz. gaz. J'ai pas oh. peur J'ai peur <rire> <rire> oh putain Flantier, oh <rire> c'est pas grave, tu as fait preuve de courage Moi j'ai buté les j'ai buté les deux en plus du spectre Bon alors là les mecs, il reste deux balles et il reste trois mecs en face de moi. Mon but, c'est de faire une balle de mort. Vais-je réussir le challenge Cette balle m'était pas destinée les mecs. A toi Deuxième On va en conclusion nous avons le numéro 9 et le numéro 7. Ils ont essayé de faire une rébellion, mais bien évidemment, le lieutenant Vito, en chef de cette patrie les a exterminés comme il se doit. Surtout petit pédé de flancier. Enculé, alors la tête, normal. Soit demi-pam, soit demi-pam, il y aura la Seconde par seconde. Millième de seconde par millième de seconde. Allez, bisous. J'avais deux balles. Le spectre est une confrérie qui a fait ses preuves et dont la force repose sur l'intégrité absolue de ses membres.